Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je suis M. Yann Bernard, ingénieur commercial pour, pour AFI, que certains m'ont entendu déjà ce matin sur le, le webinaire Nanouk. Euh, donc, la séance d'aujourd'hui, c'est la découverte des, euh, des nouveaux outils euh, pour de, de gestion de chartes graphiques de Bokeh. Hein, donc, je ce qui va se passer cet après-midi, ça va être une première découverte hein, qui va vous permettre de voir un petit peu les différents outils et différentes nouveautés. Par la suite, on pourra bien sûr approfondir ces, ces notions hein, avec, avec plutôt des, des formateurs. Donc là, vraiment, on va, on va vraiment vous présenter ces, ces grosses nouveautés et quelques, quelques nouvelles fonctionnalités de, de l'interface bokeh. Donc, Comme la semaine dernière, ces cette, ce webinaire va être enregistré euh, sur une, une plateforme YouTube et on vous enverra le lien dans le, dans le mail euh, qui qu'on de, de, de, enverra demain hein, sur, euh, sur l'ensemble des, euh, des, des personnes qui sont inscrites aux, aux listes de diffusion. Euh, et, euh, et, et voilà, on fera également d'autres séances par la suite, hein, si, euh, si vous le souhaitez, avec, avec des formateurs. Euh, donc, je suis accompagné euh, de Jean-Christophe Gachot, que certains d'entre vous connaissent bien, qui va, qui va me seconder, qui va aussi répondre à, à, à toutes les questions complémentaires. Et là, Jean-Christophe Tu es là. Bonjour oui. à tous. <rire> voilà. Et je pense que M. Arnaud Le n'est pas très loin non plus. Oui, bonjour à tous. Je suis là aussi. Voilà. Et euh, on doit également avoir... Je n'ai pas, pas vu, hein, je ne peux pas voir euh, toutes les personnes qui sont arrivées. On a peut-être également des gens du, euh, du service développement euh, d'AFI qui sont, qui sont parmi nous et qui pourront également répondre à, à certaines questions euh, de votre part. Donc, hop, je vais partager notre, notre nouvelle plateforme de, de démonstration. Donc rapidement, hein, qu'est-ce qui, qu qui, qu qui nous pousse à faire évoluer euh, l'interface de Bokeh euh, bah Nous, en fait, on souhaite que nos clients puissent plus facilement faire évoluer leur portail avec beaucoup plus d'autonomie que ce que permettait jusqu'à présent le, la plateforme technique. Hein, donc on a décidé de, de, de, de changer quelque chose dans, dans Bokeh de, et, de, et de changer la, la technologie qui est, qui est derrière euh, donc on va mettre en place ce qu'on appelle la, la galerie de, de thèmes hein, c'est à dire que vous allez pouvoir pour toutes les personnes qui souhaitent faire évoluer leur portail vous baser sur des modèles de portail que l'on a, euh, a créé et à partir de ces modèles-là, personnaliser de différentes façons votre, votre portail. Donc là, ici, on voit la, la plateforme de démo que vous connaissez. Certains connaissent déjà, si vous avez vu des, des démos récemment. Euh, le plus simple, finalement, c'est qu'on vous montre non pas une plateforme de démo comme ça, mais euh, bah, déjà, des, euh, pourquoi pas, une, euh, comment, comment se passe un, un, un projet ou plutôt la création d'un nouveau portail. Donc on va prendre. Non. Vas-y, moi je disais, ça s'en fout. Hop portail depuis 3, 4, 5, 6 ans, voire plus. Donc, à partir du moment où le, où le client est connecté en administrateur, il a accès bien sûr à l'accès pro et euh, il va avoir accès à notre magasin de thèmes qui est ici. Donc, ça va être une nouvelle entrée dans le, dans le menu administration. Hein, donc, ce, ce menu, en principe, l'administrateur bokeh chez vous euh, peut l'activer. Et à partir du moment où il accède au magasin de thèmes, il a accès à, pour l'instant, six thèmes qui ont été développés. Alors, dans les faits, il y en a un ou deux qui sont pleinement opérationnels, peut-être trois, d'autres sont encore en cours. Ce magasin de thèmes, on va, on va faire une analogie, c'est comme si c'était un magasin de vêtements. Donc, vous avez plusieurs modèles que vous allez pouvoir essayer. Et quand je dis essayer, c'est-à-dire qu'on on n'est pas forcément obligé de repartir avec. Voilà, donc bien entendu, notre magasin va se doter de plusieurs nouveaux modèles. Donc, plus on va utiliser, plus on va faire de projets avec, euh, avec Bokeh euh, Nouvelle Génération, bah, plus on va avoir de nouveaux thèmes qui vont s'ajouter. Donc, l'intérêt pour un client, c'est que euh, bah, cette année, par exemple, il décide de refaire son portail avec un, un thème, et dans trois ans, il pourra décider de refaire un portail avec un nouveau thème. Et en fonction de la complexité de son projet, il pourra mener ce, ce, ce projet de façon plus ou moins autonome. Donc là, on décide, on va prendre le thème musclé. Donc vous, sur votre portail, vous pourrez tout à fait utiliser ce thème. Donc il suffit de cliquer sur l'œil et donc on va essayer un thème. Donc tout de suite... Grâce à la technologie de Bokeh, on vient de créer un portail tout neuf. Donc, bien entendu, ici, vous avez une image qui est générique. On retrouve nos éléments d'agenda hein, qui sont ici. Vous avez peut-être vu dans l'interface dans tout à l'heure. On trouve également des nouveautés, des derniers avis, etc. Enfin Bref, on a, on a un portail qui est tout prêt. Et par exemple, ici, on peut tout à fait dire, ben, euh, bon, c'est bizarre, j'aimerais quand même avoir des, des articles. Oh, pardon, je n'ai pas pu au bon endroit. Ici, pardon. Je souhaiterais quand même avoir des, euh, des articles. Et je décide de mettre mes articles. Et donc ici, on a un certain nombre d'articles. Donc bon, on a, on a fait ça vite fait, bien sûr. Bon, ces images peuvent faire rêver. Hein, C'est ce qui nous attend quand on sortira, on espère. Alors, chose intéressante déjà dans, dans, dans, le, dans cette nouvelle plateforme de technique, euh, ça, je pense que ça va plaire à beaucoup de, de personnes, on va pouvoir configurer quelque chose d'important. C'est la largeur du portail. Donc, il y a quelque chose, il y a un chiffre magique que vous allez devoir apprendre lorsque vous allez utiliser cette nouvelle version de bokeh, c'est le chiffre 12. Pourquoi Parce que dans une, un portail, fait toujours 12 colonnes de largeur. Qu'il soit sur un écran d'ordinateur, une tablette ou un smartphone, un écran fait toujours 12 colonnes. Et donc, ici, on peut décider que notre portail, lorsqu'il s'affiche sur un écran classique, eh bien, il va occuper la largeur complète de la page. Bon, là, les micros sont coupés, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de dire « Ah, c'est génial <rire> !» J'espère. Voilà. Euh, on va découvrir petit à petit. Hein, ici, lorsqu'on va prendre un, un article, par exemple, hein, notre, notre boîte d'articles, on voit que la, le gestionnaire de, de la boîte évolue un petit peu. On a beaucoup plus de, beaucoup plus de choses. Notamment ici, bon, on va toujours avoir le, le, le rendu, hein, l'affichage. On va pouvoir avoir différents types d'affichage de, de l'article. Cette boîte-là, alors là, bon, on ne comprend pas trop ce que c'est. Hein, ce sont des, des classes CSS. Alors, bien entendu, ici, on va rajouter un, une documentation pour que chaque classe CSS, euh, ben, ça soit peu du chinois pour, pour les utilisateurs. Euh, autre, autre chose, donc chaque boîte qui est chaque, chaque encart dans, dans Bokeh, euh, on va pouvoir dire, euh, ben, lorsque un, cet encart s'affiche sur un smartphone, sur combien de colonnes ça va s'afficher Lorsque ça s'affiche sur un écran un peu plus grand, sur combien de colonnes ça va s'afficher Lorsque l'écran, lorsque le encart s'affiche sur un grand écran, combien de colonnes vont s'afficher Si c'est automatique, ça va être une valeur par par défaut. Donc ici, on commence à, à travailler sur une notion que dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est l'approche mobile first, c'est-à-dire que maintenant les portails Bokeh, si vous souhaitez, on va les concevoir d'abord en pensant au support mobile et puis ensuite aux écrans plus grands, puisque finalement, la façon de consommer de l'Internet, c'est de plus en plus du mobile et de moins en moins des, des grands écrans. Ce qui est même important sur un, un, un encart, c'est qu'on peut décider qu'un encart, euh, qu encart sera visible sur un certain type de support, mais pas sur d'autres. Hein, ici, par exemple, cet encart sera visible sur un téléphone portable, mais on pourrait tout à fait décider que cet encart n'apparaît qu'à partir, euh, qu partir des, euh, de la tablette. Donc, on voit ici, par exemple, sur, notre, euh, sur, ce, sur ces encarts-là, qui, euh, qui, sont, qui sont répartis comme ça, que. Ici, la largeur à partir de la taille moyenne, c'est 6. Ça veut dire que euh, lorsqu'on est sur un grand écran, notre, euh, nos encarts s'affichent sur 6 colonnes. Maintenant, si je simule l'utilisation d'un téléphone portable ou d'une tablette, hein, donc ici, on est sur un écran large et là, on est sur un écran moins large. Et là, on voit très bien que notre propriété, c'est de dire euh, hop, pardon, que lorsqu'on a un écran large, c'est 6 euh, colonnes, et lorsqu'on a un écran moins large, c'est 12 colonnes, c'est-à-dire ça occupe la totalité de l'espace. Bon, tout ça pour vous dire que désormais, vous allez contrôler, pouvoir contrôler de façon beaucoup plus fine l'aspect responsive de votre portail. Ensuite, on peut voir que, par exemple, ici, vous dites, oui, bon, c'est euh, dernier avis, c'est un petit peu trop, euh, trop important, donc on peut décider de, de modifier le, euh, le style. On peut dire que c'est un mur, par exemple, avec euh, trois, euh, trois, euh, trois documents. Et ici, on voit qu'on peut modifier hein, le, le type d'affichage euh, de la liste. Donc, particularité également de, de, de la nouvelle interface de bokeh, voyez un petit peu l'affichage des, des documents. Désormais, on peut avoir des, des affichages de ce type. Par exemple, ici, on signale le type de document, l'année d'édition, est-ce qu'éventuellement il y a un avis, les étoiles. Si on va sur une notice, on voit également qu'une notice s'affiche de cette façon, dans cette, dans cette thématique-là avec à la fois euh, la, partie, euh, la partie description du document, bon, qui, est assez, euh, qui est assez brève ici, mais qu'on retrouve ici, et les différents, euh, les différents types d'informations. Alors, bien entendu, on peut toujours, ces types d'informations, les administrer. Hein, et comme je dis souvent, euh, il faut absolument bannir le, le vocabulaire, euh, vocabulaire euh, professionnel du portail par exemple, si on veut dire titre de l'onglet exemplaire, c'est voilà, on peut toujours avoir cette possibilité-là lorsqu'on regarde l'interface d'administration on voit également que on peut tout paramétrer. Lorsqu'on travaille ici, on peut paramétrer les propriétés de la boîte administration, on peut paramétrer la boîte recherche, on peut tout paramétrer. Ce qui est aussi important, vous avez peut-être remarqué sur des portails bokeh récents, c'est que, autant avant on était sur des portails qui étaient, qui étaient bâtis de façon assez, comment dire euh, compact hein, on essayait de faire tenir un maximum de choses sur un écran, désormais euh, sur, un, sur un portail bokeh euh, comme tous les sites internet euh, actuellement on n'hésite pas à dérouler on est dans une logique complètement, euh, complètement différente mais euh, heureusement on a la possibilité et ça sur tous les portails bokeh vous allez trouver ça désormais, hein, c'est la possibilité de descendre tout en bas, de remonter tout en haut. Donc, on a une flèche de, de navigation euh, qui nous permet de, de, de naviguer librement dans le, dans le portail. Euh, autre, autre avancée, hein, on peut aller dans le compte lecteur. Donc là, c'est un compte d'administrateur, mais finalement, on va voir que c'est un, un compte euh, tout ce qu'il y a de plus normal. On va voir que même l'affichage du compte lecteur va pouvoir évoluer. Petite lenteur, vous m'entendez toujours? Bon, ok. J'ai une rébellion de ma machine, ça arrive de temps en temps, à moins que ce soit un bande passante. Euh, ok. Bon. Alors bien entendu, hein, au niveau des outils d'administration euh, derrière, on aura toujours la possibilité de passer par le, le portail Pro. Euh, on pourra euh, également... Euh, J'ai un petit problème de lenteur. Est-ce est que tu pourrais préciser, Yann, que là, ce que tu es en train de faire, en fait, tu es sur un... comme si tu étais sur le vrai site d'un client. Oui, c'est ça. Et est ce qui s'est qu qu passé, en fait, c'est qu'il y a un thème... Il y a un profil temporaire qui a été créé qui permet de... Oui de faire les paramétrages et que pendant ce temps-là, le, le site principal est toujours en ligne et n'a pas changé. Oui, ça on n'a rien cassé sur le site existant. J'allais montrer ça, mais là, j'ai un petit souci de plateforme. Donc effectivement, ce que disait Arnaud, c'est que là, l'intérêt de, de, de, de, de procéder comme ça, c'est que, je vous disais, on fait un essayage. On est dans une cabine d'essayage, on essaye un petit peu, on ajuste. Et, euh, et ensuite, on, on voit si les choses vous, euh, vous conviennent. Mais en, un, en, en aucun cas, ce profil euh, est accessible par, euh, par les utilisateurs. Si je vais dans mon accès pro et que je regarde mes profils, donc là, on est sur une plateforme bon, qui est un petit peu expérimentale. Euh, ici, on a un profil avec une étoile. C'est le profil principal du site. Donc, c'est votre portail euh, bah, qui, qui est toujours en, en fonctionnement. Par contre, ici, on a, c'est marqué un accueil musclé, bon, avec une, une série de, de caractères. Là, c'est le portail sur lequel je travaille à l'heure actuelle. Mais tant que je n'appuie pas sur la petite étoile, donc ça, voilà, tant que je n'appuie pas sur la petite étoile, c'est ce portail-là qui sera mon portail principal. Hein, donc, euh, donc pas de souci. et si à un moment donné bah, vous travaillez sur votre portail musclé et que bah, ce, ce thème ne vous plaît pas bien entendu vous pouvez mettre le profil à la poubelle et, euh, et passer, à, passer à autre chose alors précision également euh, importante hein, euh, on a autour de, dans, dans, dans ce dans ce webinaire à la fois des personnes qui utilisent des portails bokeh en mode standard et puis des personnes qui utilisent des modes des portails en bokeh avec la possibilité de faire de la, de la personnalisation graphique en fait euh, comment, comment ça va se passer désormais un, un, un, portail, un projet portail ben, ça va toujours partir d'un thème, on pourra se baser sur un thème existant ou éventuellement regarder ce qui se fait par ailleurs et ensuite euh, ce thème là, on va pouvoir le personnaliser donc si vous êtes sur un euh, si vous avez commandé un projet en, avec pas de personnalisation graphique, cette personnalisation, ça va consister à, à modifier le bandeau, euh, modifier le bandeau, éventuellement, euh, éventuellement modifier certaines, les couleurs des polices, les couleurs d'encar, et, euh, et de trois autres petites choses. Par contre, si vous êtes sur un, port, un projet avec une personnalisation graphique euh, complète, là le chef de projet pourra intervenir sur beaucoup beaucoup plus d'éléments euh, les polices etc., etc pour faire un, un projet personnalisé euh, bon, par exemple hein, on peut on peut regarder un, on a quelques projets qui sont actuellement en cours de euh, en cours de, de, de construction alors j'ai reconnu j'ai cru voir qu'il y avait quelqu'un de, de la ville de Dole qui était parmi nous. Voilà, donc là, on a le portail. On a le portail de, de la, des médiathèques de Dole. Bonjour Émilie, j'ai cru vous voir. Et euh, qui est basé à l'origine sur le, le thème musclé. Mais là, on voit qu'on a un petit peu plus de... On va beaucoup plus loin dans le thème. Il y a eu quand même pas mal de petites, de petites modifications. Donc ça, c'est quelque chose qui sortira dans, dans quelques temps. Euh, pareil, celui-là, il est en cours de, en cours de construction. Donc c'est le grand cognac. Et pareil, on se, on se base à l'origine sur un, sur un thème... Mais derrière, il y a de la personnalisation graphique. Et donc là, on voit très bien d'ailleurs que sur ces deux portails, on est vraiment sur, sur des portails que l'on déroule. Avec toujours cette flèche qui nous permet de remonter, de descendre, etc. dernier euh, dernier exemple alors là pareil c'est un, un portail euh, le portail de, de valence avec si je me souviens bien un client qui se débrouille tout seul ou presque Donc, nous, autour de cette plateforme, de cette plateforme nouvelle plateforme Bokeh, on va pouvoir proposer un certain nombre de prestations à nos clients hein, qui souhaitent euh, remanier leur, euh, leur portail Bokeh. Donc ça, on va vous les détailler en, en, fin, de, en fin de séance. Euh, D'abord, ce qu'on ce qu va faire, c'est éventuellement répondre à, à des questions Hein, euh, voir euh, s'il y a des petites choses si vous avez des, des questions générales ou, euh, ou déjà des, des questions un petit peu plus précises sur, euh, sur la plateforme de, de Bokeh alors je précise quand même quelque chose euh, donc cette bibliothèque cette, cette galerie de thèmes elle doit être activée par, par nos soins par vos soins aussi maintenant d'ailleurs euh, mais ça ne va pas être comme Nanook hein, c'est à dire que pour faire pour mettre à jour votre site internet il va y avoir du travail hein, contrairement à la mise à jour de Nanook dont on a parlé ce matin où finalement euh, bah, tous vos paramétrages vont être conservés etc là bien entendu si vous souhaitez faire une mise à jour de, du portail il va falloir travailler. Voilà. Sachant que ce travail, soit vous en avez les compétences euh, parce que vous avez déjà euh, euh, donc, suffisamment, vous maîtrisez suffisamment tout ce qui est CSS euh, et euh, en particulier Bootstrap, et vous, vous pouvez être complètement autonome. Et sinon, on peut donc vous assister pour, euh, bah, pour finaliser la charte graphique à partir d'un thème existant. Euh, donc, mais sachant que c'est une prestation qui sera beaucoup plus légère que euh, quand il s'agissait de faire une charte graphique complète euh, comme on le faisait précédemment ici les articles Alors, donc, il y a une question, est-ce qu'on pourra conserver les articles existants ben oui c'est ce que j'ai montré en, en début de, en début de, de démonstration en fait. Donc, euh, en fait tous vos articles sont conservés, hein, il suffit derrière de les republier euh, de, de les mettre dans un euh, c'est ce que j'avais fait au départ hein. donc, pardon. Euh, ici en fait on a une série d'articles qu'on avait, euh, qu avait créé et en fait ils étaient dans mon ancienne interface euh, que je vais vous remontrer euh, ici donc là dessus ça ne change pas Du coup, est-ce que tu peux montrer, est-ce que ça fonctionne avec d'autres thèmes là, Si tu fais l'essai d'appliquer un autre thème sur ce site-là euh, On peut essayer. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va faire On peut essayer ter euh, Terre du Milieu, je crois qu'il était bien. Alors, Terre du Milieu, ça va vous donner un portail euh, qui va s'inspirer de la euh, plateforme de démo. Vous voyez, on retrouve, je retrouve mes articles. Bon, après, on a, euh, on a mis des, des encarts, mais bien entendu, hein, chose importante. Ici, c'est une base, mais après, rien ne vous empêche bah, de supprimer euh, les critiques parce que ça ne vous intéresse pas et mettre autre chose. Hein, mais par contre, ce qui est important, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hériter quand même des, euh, des choix qui ont été faits. Par exemple, ici, quand on voit une notice sur ce thème euh, « Terre du milieu », donc, on voit qu'elle se présente comme ça, elle est assez riche parce qu'il y a beaucoup de, beaucoup de liens derrière. On a même ici la, la possibilité d'avoir le, le, la géolocalisation de, de l'exemplaire. Et on a différents, différents enrichissements. Ça répond à la question. Donc, est-ce que tu peux montrer comment on active le, la variable Est-ce que tu sais où c'est Tu as déjà vu ça ou pas euh, Oui, euh, oui. Accès trop. Euh... Donc, ceux qui, je, vais, je vais aller assez lentement. Donc, normalement, il, y a, il suffit de chercher les variables. Et alors là, il faut me redire, c'était, je ne sais plus le mot qu'il fallait taper. Magasin. Pardon Magasin. Ah, magasin. Voilà, accès au magasin de thème. Donc, derrière, bah, vous cliquez sur action et vous décidez, bah, là, il était déjà activé, mais de l'activer. Est-ce que le bouton qui permettait de jouer sur les contrastes existe toujours euh, Jean-Christophe <rire> Oui, il est en bas à gauche. <rire> ah oui, pardon, le contraste, oui, pardon. Pour les malvoyants. Pour les malvoyants. Ah, malvoyants. Okay, non, non, oui, d'accord, pardon, oui, ça c'est... Euh, non seulement il existe, mais il a été amélioré. Euh, donc là, je vais prendre le site de démo. Hein, donc, il est en bas à gauche. Et je dirais même que les choses sont un petit peu plus explicites. Oups. Oh, tu fais un truc qu'il ne fallait pas. Parce que une fois que tu l'as supprimé, après, c'est un petit bug, ça. Quand tu supprimé la CSS, du coup, tu ne l'as plus. Ah, Super, j'ai gagné un... J'ai gagné un truc. Oui, donc voilà, vous avez vu, donc on peut, euh, hop. Ah oui, par contre, il va falloir que je rétablisse la CSS. Voilà. Donc, vous voyez, effectivement, euh, l'outil de gestion de contraste est, est en bas à gauche et euh, va vraiment vous permettre de, de, de modifier des choses, d'agrandir. De, de... ouais, par contre, ça, il, faudrait, il faudrait éventuellement le supprimer parce que... Euh, quoi ce soit euh, Non, il y en a qui en on ont vraiment besoin hein, de supprimer Ah, ah oui, oui, euh, oui, autant pour moi. C'est. Euh, oui, je pense que c'est peut-être pour les non-voyants, il me semble. D'autres questions Euh, ceux qui veulent poser des questions oralement, en fait, vous pouvez, il suffit de réactiver vos micros. Mais comment on peut changer les images euh... ah ouais. euh... le Bordeaux notamment. Yann, tu fais ou, ou j'explique Bon, du, du coup, sur celui-ci, bah, attends, reviens, reviens sur, euh, sur le terme du milieu. Sur celui-ci, en fait, vous avez la main pour euh, médiathèque terre du milieu. D'accord, le, le truc est au milieu. Euh, par contre, euh, effectivement, il faut faire un petit peu de CSS pour modifier les petites traits euh, qui sont derrière. Mais ça, à la limite, ce n'est pas, pas grand-chose. Il faut qu'on qu qu documente le petit code que vous n'avez pas besoin de causer CSS pour, pour, pour changer l'image. C'est un oui, petit copier-coller de code à mettre dans l'éditeur CSS et, euh, et vous mettriez ce que vous voulez. Ok, merci. Alors, du coup, il y a quelque chose qui n'a pas été abordé comme sujet parce qu'on est vraiment au tout début hein, de, de, de, de, de cette version. Euh, L'objectif pour nous, c'est de mettre à disposition à terme un magasin de thème un petit peu comme ça marche sur WordPress pour ceux qui auraient déjà l'habitude d'utiliser les WordPress. Euh, donc, plus on va en faire, euh, plus on va travailler avec vous et plus on va, euh, si vous nous autorisez à mettre euh, euh, de manière communautaire votre thème, bah, du coup il y aura le magasin, il va s'étoffer au fur et à mesure. Quoi. On n'a pas vocation à rester qu'avec les quatre qui existent, ou voire cinq qui existent actuellement. Et donc il y a une question, c'est quelle est la procédure pour partager son thème alors, pour le moment, il n'y en a pas en fait. Justement, c'est vraiment l'objectif, c'est qu'on qu puisse dire, bah, tiens, je bricole un truc dans mon coin et que je puisse faire enregistrer sous et que je le rende public. C il y a encore du développement à ce niveau-là pour, pour, pour cette partie. Par contre, aujourd'hui, on a, on a nos premiers sites qui rentrent en production. D'ailleurs, tous les nouveaux clients qui rentrent à partir de maintenant en fait, vont partir directement en fait, dans ce type d'interface d'où le, le projet cognac qui est en cours, euh, que, que, que Yann a montré euh, tout à l'heure. Donc euh, après, il y a des questions sur encore sur la personnalisation. Donc le, une, que, Lily du Grésivaudan qui demande euh, on ne peut pas importer des images en plus de votre magasin de thème. Et puis quelqu'un d'autre qui dit est-ce qu'on peut utiliser une police perso relevant de notre charte graphique ah. Alors, du coup, là, effectivement, on tombe un petit peu… C'est oui, oui à tout. Euh, oui à tout. Par contre, effectivement, le but de, de la, de la, de la visio aujourd'hui, c'était une première sensibilisation. Et du coup, moi, ce que je voulais proposer, c'est l'occasion. Hein, euh, ce que je voulais proposer en dehors des, des ateliers, des webinaires du, du jeudi, c'était de proposer pour ceux qui, qui seraient prêts à se lancer, mais effectivement, qui déjà un petit bagage technique euh, notamment causer CSS et des choses comme ça, de faire des petits ateliers le mardi euh, à 15h. Euh, du coup, ça, c'est peut-être quelque chose que vous pourrez euh, répondre dans le, dans le questionnaire que, que Arnaud euh, va vous envoyer à la fin de, de la réunion, juste pour récolter les adresses mail de ceux qui seraient intéressés, afin que j'inonde pas tout le monde avec, euh, euh, avec ce rendez-vous-là. Bon, il y a plein de volontaires dans le chat pour les ateliers. Euh, donc, euh, oui, enfin, on va vous envoyer là maintenant un, un questionnaire euh, pour voir si ça vous a plu. Et puis, euh, si vous souhaitez qu'on qu vous recontacte, euh, soit pour vous aider à mettre en place euh, ça sur votre site, soit pour participer à un atelier, et ben vous pouvez le dire dans ce questionnaire. Et si vous êtes nul en CSS, et ben vous pouvez vous acheter des prestations et puis on va vous aider. C'est ça, c'est qu'actuellement, nous, on propose des prestations pour la, pour la, la rénovation du, du portail bokeh, en fait. Donc, ce qu'on qu va proposer, hein, c'est un forfait euh, pour, on va dire, les sites qui n'ont pas de personnalisation graphique. Donc là, on va vous proposer un, un forfait et un choix. Soit vous dites, euh, bah, écoutez, moi, euh, je veux une rénovation de mon portail, mais... Je n'ai pas le temps, je n'ai pas les compétences, mais je sais ce que je veux. Donc, vous nous fournissez les éléments. Donc, nous, on pourra vous faire une rénovation complète du portail donc, qui inclura bah, la, la, la personnalisation du, du bandeau, des couleurs euh, du site en partant d'un thème précis. Et il y aura un petit transfert de compétences à la fin pour vous, euh, pour vous montrer les, les différents outils. Euh, du, les, les différents outils, les différentes nouveautés hein, pour, euh, pour le portail. Il y aura une alternative, ça sera, euh, bah on commence par un petit transfert de compétences, hein, au contraire, et derrière, vous vous lancez euh, en autonomie, entre guillemets, hein, euh, donc nous, en fait, on, on sera dans une prestation où on va vous aider, Donc, ce sera un chef de projet AFI, un formateur, qui va vous aider, répondre à vos questions, mais vous serez en autonomie pour remanier ce, le portail. Donc, L'avantage de cette formule, c'est que bah, deux, trois ans plus tard, lorsque vous souhaitez changer votre portail, bah, vous serez complètement autonome et bah, soit vous, vous lancez tout seul, soit éventuellement vous commandez une mini prestation, mais quelque chose de, de, de, de négligeable, hein, pour être sûr de, de bien avoir tout, euh, tout compris. Par contre, il y a quelque chose d'important, c'est que si vous souhaitez vous lancer tout seul euh, sur, le, sur le portail, une rénovation, ça ne fait pas partie de, des questions que le support peut prendre en charge. Hein, C'est-à-dire que si vous, si vous découvrez, si vous lancez euh, et vous voulez faire votre portail tout seul, le support pas, ne, ne peut pas répondre aux questions de gens qui disent ben, comment il faut faire ci, comment il faut faire ça, puisque ça, ça relève quand même de la, de la formation. Donc, bien entendu, derrière, tous les clients qui disent ben, je souhaiterais faire du, une prestation, mais aller plus loin qu'un qu thème, donc faire plus d'intégration graphique. Là, bon, ben, faut, il y aura une autre, un autre type de prestation à lancer. Alors, ben, ça dépend de, de plein de choses. Soit vous avez une collectivité qui peut produire des éléments graphiques, soit ben, vous souhaitez que Affi fasse une prestation de création graphique pour, pour le portail. Alors, euh, du, coup, du coup, je reprends un peu la main. Il euh, faut, faut, faut imaginer que, alors même si l'interface, elle s'est un peu complexifiée, euh, il y a plus de, de choses à paramétrer avec les clés. En fait, c'était le but, c'est qu'il y ait moins de code à taper en CSS et plus de configuration qui se fasse à la main. L'exemple qu'on avait sous les yeux, la cognac, il faut imaginer que c'est le thème musclé sur lequel qui a été amélioré avec 130 lignes de CSS. Je viens de l'ouvrir pour, pour compter. Donc, il y a 130 lignes de CSS, ce qui est, ce qui est rien. Pour ceux qui ont qu on refait, je pense à Paulien qui est là, qui a refait l'intégralité du site, 130 lignes de CSS, c'est vraiment rien du tout. Quoi juste pour personnaliser le tam quoi Et je réponds à Alain. Oui, oui, en fait, euh, enfin, effectivement, on n'a pas abordé le sujet, mais comment quand, quand, on, quand on crée un profil annexe, en fait, euh, bah, du coup, une fois que vous avez euh, créé votre profil musclé ou autre euh, en annexe, vous pouvez très bien monter en parallèle un site, et une fois qu'il est prêt, vous aurez un petit bouton pour le publier. C'est-à-dire vous serez auto autonome pour dire euh, ce profil-là devient mon profil principal. C'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était le. C'est dans le, la gestion des profils. Donc ici, c'est ce fameux petit bouton étoile. Donc, il faut appuyer le jour où c'est prêt. Et là, vous êtes complètement autonome, hein, c'est-à-dire que le, le profil sur lequel vous, vous, avez, vous avez travaillé deviendra le, le profil principal du site. Alors Je réponds aux deux questions qui, qui viennent de facile pour Claire et, et, et Bart. Euh, c est, c est, c est, c est... En fait, ce n'est pas vraiment quelque chose à apprendre. Euh, disons que pour personnaliser un thème, il y a beaucoup d'outils qui vous permettent de le faire euh, dans, dans le ma... dans, dans, dans, avec les clés et les choses comme ça. C'est ce que je disais. Par contre, effectivement, dès que vous voulez un petit peu personnaliser les couleurs, personnaliser les lisses et les choses comme ça, pour le moment… En fait, dans X temps, vous aurez le choix de dire ce thème-là ne me plaît pas, j'en prends un autre. Et puis vous aurez, vous aurez trouvé celui qui vous convient le plus et puis il n'y aura pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, par rapport à ceux qu'on a à disposition, dès que vous voudrez faire un peu de personnalisation, vous serez obligé de bidouiller un petit peu CSS. Et en fait, pour CSS, c'est assez simple. C'est euh, euh, toute personne qui n'a pas peur de faire clic droit dans le navigateur et faire inspecter l'élément euh, et qui arrive à peu près à comprendre ce qui est écrit en dessous, euh, normalement, ça, ça, ça se passe bien. Une chose par contre à savoir, c'est que donc, dans cette, euh, quand vous basculez dans cette nouvelle logique, euh, les boutons de, il y a des, des petites modifications. La logique de bokeh d'administration ne change pas. Mais euh, il y a certains, certains menus qui ont un petit peu changé. Donc, il faut attendre à ce que les personnes qui vont administrer le portail, euh, ben, il faut qu'ils aient un petit temps d'adaptation pour voir euh, quest ce qui a changé dans les menus. Voilà. Donc, il y a une documentation qui va aller avec, mais euh, il y a des petites différences. D'autres. C'est bon, on a. Il y a des questions. Vous pouvez, vous pouvez intervenir éventuellement. Hein. Ah, il y a plein de questions. <rire> Oui. Euh, du coup, je, je remonte. Euh, il y a Alain qui dit, est-ce qu'on peut utiliser un thème pour faire euh, pour répéter la charte graphique du site euh, actuel euh, ben Alain Givor, en fait, il y a Vallon du Lyonnais, en fait. Euh, euh, D'ailleurs, je crois qu'elle est là, euh, euh, Carole. Euh, Vallon du Lyonnais, en fait, on a, on a utilisé le thème, je crois que j'ai utilisé Musclé aussi pour le faire avec Carole. Euh, pour refaire l'interface de son site sauf qu'elle bénéficie bah, de toutes les dernières fonctions. C'est surtout l'expérience le, utilisateur qui va évoluer en fait euh, avec le nouveau thème. Avec les listes automatiques, la possibilité de mettre euh, à chaque, chaque lecteur à, euh, à des listes automatiques c'est euh, ne serait-ce que à lire euh, déjà lu et euh, mes préférés en fait. Déjà en fait ils ont tous trois paniers par défaut sur lesquels, en fait par simple clic ils déjà ils peuvent mettre plein de choses dans les paniers euh, et puis effectivement le, le, le compte lecteur qui est quand même vachement amélioré. Donc voilà bah, du coup voilà Yann il le montre derrière Réseau Médiaval. En fait c'est à peu près le même qu'avant en fait, au moins sur la charte graphique. C'est juste qu'effectivement, on a utilisé l'éditeur CSS pour remettre un petit peu le, le, la, la personnalisation. Voilà, c'est vrai que des gens qui veulent faire une, enfin, dire un, une bascule à ISO, ISO fonctionnalité, il y aura quand même un, de la prestation à, à prévoir hein, si, vous avez de, si vous avez de la charte graphique. Euh, parce que bon, effectivement, il faudra qu'on se pose la question à chaque fois de comment on comment on rebascule. Euh. Donc là, c'est vrai que sur… Oui, Médiaval, tu disais, c'est vraiment quasiment ISO. Euh, c'est la même chose. Quoi. La charte a un petit peu évolué, mais euh, finalement, c'est la même chose. Ouais. Euh, Alice, elle demande si tu peux montrer euh, les agendas. Bah, je ne sais pas, par exemple, Médiaval, si tu cliques sur Agenda. Agenda. Alors, Alice, on a… Tout... Ah bah oui, c'est vrai que les agendas en ce moment, c'est pas le top. <rire> <rire> euh, on a plutôt privilégié le mode mur. Hein. On pas, effectivement, on n'est pas parti sur l'agenda en mode liste à Abron, mais c'est possible, il euh, y, euh, y a une vue liste hein, aussi. D'accord. Avec, avec les tags, euh, un petit peu comme à Abron. Euh... Alors, Géraldine, elle pose la même question qu'Alain, mais Alain, il a posé quoi comme question <rire> Ah oui, Géraldine, bah c'est quoi C'est intégrer la charte graphique sur de, de, de Saint-Claude sur le, sur le portail, oui, c'est possible. Mais avec la personnalisation CSS, oui. Là, il y a aussi quelque chose de, de sympa là, sur la, la partie recherche, je ne voulais pas montrer, c'est que maintenant l'utilisateur peut décider lui-même comment il souhaite afficher son, ses, ses notices en fait. Vous avez vu ici, je, soit je préfère les listes, soit je préfère en mode mur. Et bon, Pareil, après, bon, c'est vrai que on, on, c'est beaucoup mieux mis en valeur. Hein, c'est la, la possibilité de, de changer la, la logique de tri, euh, etc. etc. Émilie euh, de Dole euh, signale que sur son portail, les... ils ont une vue liste sur l'agenda. Ouais. Ah. Oh. Ah, oui, aucun événement. Tu peux montrer peut-être le, le compte abonné sur... Ça peut être un exemple de compte abonné sur Dole, ou sinon... Euh voilà. On va plutôt prendre un compte abonné ici. Euh, attends, je suis bon... Hop. je suis désolé j'ai ma bande passante qui est très sollicitée par deux télétravailleuses dans ma maison donc on peut avoir quelques petites lenteurs tout de suite hein, le, le message qui me saute à la figure un document en attente de retrait euh, j'aurais pu avoir également un, un message qui me signalait, qui me signalait que, mon, euh, que mon compte allait bientôt, enfin, mon abonnement était bientôt euh, échu donc là comme je vous montrais tout à l'heure hein, on, a, on a également toute une euh, toute une palette de, de, de possibilités c'est vrai qu'elle présente, elle présente très bien hein, sur, le, sur le, le compte lecteur avec la possibilité toujours de modifier les, euh, les informations. L'utilisateur peut également euh, avoir bah, ses, euh, ses réservations, éventuellement supprimer les réservations qui sont, euh, qui sont arrivées. Ou, euh, voilà. Dans les sélections, là, ce que est-ce qu'il y a des sélections par défaut, maintenant Pardon si Tu vas dans les sélections, mes sélections. Ah oui. Par défaut, on a créé une sélection qui s'appelle « Mes préférés »,« Déjà lu et à lire ». Lorsqu'on fait une recherche, effectivement, sur... Ici, vous pouvez signaler que le document, vous l'avez déjà lu. Voilà. Et éventuellement, signaler que... c'est un préféré D'autres questions Alors, Il y avait une question de Claire Delpêche. Bon, elle a trouvé la réponse qu'on lui a donné par écrit, mais peut-être que euh, je pourrais montrer comment on fait pour vider son cache d'images. Parce que quand vous passez sur ces thèmes-là, comme les vignettes sont beaucoup plus grandes, vous pouvez vous retrouver avec des images qui sont pixelisées. Et donc, dans ce cas-là, il y a une procédure, en tant qu'administrateur, c'est d'aller vider le cache des images. Donc là, faut... voilà. c'est dans l'administration. Vous avez une fonction... Tu veux, tu veux rechercher cache en haut, cache des images. Et là, vous cliquez sur vider la totalité du cache. Tu pas obligé de le faire. Euh, et donc, ça va vous réinitialiser. En fait, le parce que les, vous avez aujourd'hui des images de, de basse résolution qui sont stockées dans votre bokeh. Si vous faites ça, il va il ira chercher de nouveau les images. Et euh, donc au début, un, du coup, par défaut, il n'y aura pas d'image, ça, ça, va, ça va se reconstituer au fil du temps euh, assez vite. Et, euh, et aujourd'hui, les images qu'on va chercher sont de bien meilleure qualité. Alors il y a quelqu'un qui demande euh, on peut avoir des alertes sur les auteurs sujets que l'on suit? Quand de nouvelles notices rentrent en catalogue, il suffit de cliquer sur « Suivre après la recherche ». Tout à fait. Je vais peut-être montrer ça. Ici, vous voyez, il y a un bouton « Suivre cette recherche ». Et derrière, vous pouvez dire que c'est la recherche bleue. Et donc, vous serez notifié par email à chaque fois qu'il y aura des nouveautés qui correspondent à ce critère de recherche. Ouais. Et pareil, hein, dans le compte lecteur au niveau de, des favoris, vous avez la possibilité de désactiver euh, ou de désactiver l'ensemble de ces alertes. Alors, dans mes sélections, autant pour moi. Et mes recherches suivies, j'ai... Voilà. Tu peux montrer, tiens, vu que tu es sur une carte lecteur, le, rattacher les cartes euh, Oui. Euh. Tout, tout en bas. Là, c'est tout en bas, d'accord. Voilà, Tu vois, mes cartes d'abonnés, d'ailleurs, tu en as mis plusieurs. Ouais. Oui, j'en avais déjà, en fait. C'était euh, où Parce Effectivement, je ne le voyais plus, c'est dans tout et tout en bas. Mm. Donc, ça, c'est quelque chose qui existe déjà depuis euh, deux ans. Hein, mais euh, donc, comme vous savez, niveau de Nanook, on peut attacher les cartes ensemble, hein, créer les familles. Mais en fait, au niveau de Bokeh, ce n'était pas répercuté. Il faut en fait faire, la, faire le rattachement euh, vous-même. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on peut ajouter une carte. Et la carte qu'on va ajouter, ça peut, être, ça peut être sa femme, ses enfants, sa mère, etc. Donc, en fait, vous pouvez, en ajoutant une carte, vous allez demander à la personne de vous donner son numéro de, de carte et son mot de passe. Et dans ces cas-là, la personne pourra, vous pourrez suivre les prêts de cette personne et être averti, notamment si son abonnement arrive à échéance. Et... On peut faire l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'une personne, euh, une personne que vous suivez, peut également vous suivre. Et par contre, une personne qui vous, euh, qui est suivie par vous, à un moment donné, peut révoquer ce lien. Hein, elle peut manuellement euh, dire euh, que je ne souhaite plus être suivie par, euh, par mon papa, par exemple. <rire> voilà. Donc ça, c'est possible. Et donc c'est, euh, oui, c'est tout en bas. Une question sur les membres sans numéro de carte qui sont rattachés au compte principal. Euh, Est-ce que c'est est -ce est la même procédure ah, Bonne question. Euh... Euh, normalement, c'est considéré comme une collectivité, il me semble. Euh, après, bon. je ne sais plus. <rire> je te laisse répondre, Arnaud. Je ne suis pas très sûr de la réponse non plus. Euh, a priori, chaque utilisateur, c'est pareil, il y a son identifiant qui est son, son email. Euh, et donc, on doit pouvoir les rattacher de la même façon. Il faudrait qu'on vérifie. Alors, les rattachements de cartes ne sont pas liés à ce qu'on fait dans le SIGB. Oui. Euh, chaque, chaque individu, en fait, on peut rattacher n'importe quel, dans Bokeh, on peut rattacher n'importe quelle carte avec n'importe quelle carte. Le fait qu'il y ait un responsable de famille euh, à qui on envoie avec l'adresse postale unique qui regroupe un certain nombre, auprès duquel sont rattachés un certain nombre de cartes dans Coa ou dans Nanook ou dans un autre SIGB. Ça n'a pas de lien avec ce qui peut être fait au niveau du portail. Au niveau du portail, c'est chaque lecteur qui choisit, s'il souhaite ou pas, regrouper plusieurs cartes. Il permet aussi de récupérer la carte de sa grand-mère ou la carte de sa vieille voisine, si on veut les aider à faire certaines transactions. À condition, bien sûr, d'y être autorisé. C'est vraiment aux utilisateurs. Ça fait partie de choses que vous pouvez montrer à vos utilisateurs, mais finalement, après, ils sont libres de faire comme, comme ils le souhaitent. Je pense qu'on a déjà bien entamé le rab. Donc, juste quelque chose de complémentaire, si, si d'aventure, vous connaissez le mot de passe de quelqu'un et, euh, et son numéro de carte et que vous le rattachez à votre carte, lui, va être alerté. Hein. Cette personne va être alertée que quelqu'un a fait le rapprochement euh, avec, euh, avec sa carte et il pourra révoquer. Voilà, c'est ça le plus important, c'est que la personne peut euh, à tout moment couper un lien. Hein, c'est... Euh... Je crois qu'on avait fait une vidéo là-dessus. Hein. De toute façon, il euh, y, y a une vidéo sur la chaîne YouTube Bokeh hein, sur, euh, sur le rattachement des cartes. Donc, euh, question d'Hélène à Ballant-Miret. Quand est-ce que ces thèmes seront disponibles euh, Donc, c'est déjà disponible. Il faut, donc, la procédure, c'est d'activer la variable. Si vous êtes arrivé en retard, vous pourrez re regarder. On a enregistré la vidéo. Vous pourrez regarder. On l'a montré tout à l'heure. Vous, vous activez la variable. Dans l'administration de, de Bokeh, je en train de vous le remontrer. Vous allez dans variables, vous cherchez thème, magasin, voilà, et vous activez cette variable. À partir du moment où vous avez activé cette variable, vous allez avoir un menu qui va apparaître euh, sur la gauche, qui s'appelle euh, magasin de thème, magasin. et vous pouvez tester voilà. sur votre propre site. Après, euh, ben, soit vous, voilà, après, soit vous vous sentez de jouer avec et de, de personnaliser complètement tout seul, euh, soit vous pouvez nous demander de euh, ben, contacter votre commercial préféré pour, de, pour voir en fonction de votre projet, si, euh, si vous, avez, vous souhaitez apporter beaucoup de modifications ou être juste formé pour être complètement autonome, ben, on peut vous voir quelles prestations on peut vous proposer. surtout repréciser, si cette personne n'était pas là au début, que en fait tout ce que vous faites sur cette interface, tant que vous n'avez pas appuyé sur l'étoile, rien sur voilà. votre propre site. Hein. C'est en toile de fond que ça se joue, mais voilà. ce pas visible. Donc, c'est au moment où vous appuyez sur l'étoile que ça devient visible. Voilà. Mais C'est important de se dire, voilà, c'est la petite étoile ici qui fait que la page sur laquelle on travaille devient la, la page principale. Donc on n'a pas fait ça, ben, le profil, ça reste juste un profil à vous. Mm -hmm. euh, donc ça c'est quand même une sécurité. Et l'ancien n'est pas supprimé, on peut revenir en arrière. Hein. Oui, si vraiment on gaffe. Bon, par contre, si on supprime le si on supprime complètement, là, ça reste problématique. Mais tant qu'on n'a pas supprimé l'ancien profil, ça ne pose pas de problème. Question pour Jean-Christophe. Où on est, le, le, Quel est le niveau de documentation qu'il y a sur ce là-dessus ben On est je, au début. Hein, je, crois. Je, je remets le lien et je dis qu'il y a encore du taf. Ouais. Il, y a, il y a déjà la doc pour l'activer. Il y a deux, trois petites choses aussi que, que Anaïs a déjà rédigées. Ouais. Ok, alors du coup, pour ceux qui n'étaient pas là, euh... Du coup, je vais organiser, je pense, c'est le d'ailleurs je confirme, ça va être le mardi à 15h en fait. Une présentation plus technique de, de la même chose. Et du coup, je vous incite à, à, à renseigner le petit formulaire à la fin là et mettre l'adresse email en précisant bien que vous voulez être contacté pour le webinaire euh, euh, orienté sur, sur, sur les magasins de thème. Mais la partie technique. Bien, merci à tous et on souhaite une, une bonne après-midi. Et puis, c'est quoi le thème la semaine prochaine euh, Yann Tu le micro coupé, Yann. C'était Le prochain thème, c'était la création, refaire un point sur la création d'articles. C'est plus un, un, séminaire de, enfin, un webinaire de, de formation de révision. Hein, donc, euh, donc voilà pour, pour ceux qui ont du, du mal à, ou qui aimeraient revoir la, la création des articles sur votre portail bokeh et donc euh, bah, ce, cet enregistrement bien sûr sera, sera disponible normalement demain hein, donc euh, il, sera, euh, il sera diffusé par les, les moyens habituels merci beaucoup